On va traiter le cours de l'anatomie de la glande thyroïde. On adoptera le plan suivant. On va faire une introduction. On va parler de l'anatomie descriptive, des moyens de fixité, des rapports profonds et superficiels. On va parler de la vascularisation et de l'énervation, de quelques applications cliniques et on va faire une conclusion. La thyroïde est une glande endocrine impaire et médiane située au niveau du cou, Elle occupe la partie antérieure de la région sous soïwitienne, en avant de l'extrémité supérieure de la trachée et de la partie inférieure du larynx. Elle est située dans la loge thyroïdienne et elle est maintenue par les adhérences de son fascia à la trachée et à la gamme vasculaire. L'intérêt de l'étude de l'anatomie de la glande thyroïde sur le plan physiologique la glande thyroïde s'écrète des hormones thyroïdien qui jouent un rôle capital dans le métabolisme basal et dans la thermorégulation. Sur le plan clinique, il est accessible à l'examen clinique, notamment à la palpation. Sur le plan pathologique, la fréquence de lésions pathologiques de cette glande explique l'intérêt de l'étude de sa anatomie. Sur le plan chirurgical, l'importance de ces rapports donne à son étude anatomique un intérêt chirurgical particulier. Pour l'anatomie descriptive, la glande thyroïde est située en avant et sur les faces latérales du larynx et de la trachée, entre les deux régions carotidiennes, en arrière des plans musculo aponévrotiques du cou et de la région sous hyoïdienne Concernant la forme de la glande thyroïde, elle a une forme d'un anneau concave. En arrière, présentant une partie médiane mince et étroite, silisme, et deux parties latérales volumineuses, ce sont les lobes droit et gauche. Sur une vue de face, la glande thyroïde présente la forme d'un H en majuscule. Chaque lobe a une forme d'une un, pyramide triangulaire présentant à décrire trois faces, une face antérolatérale, une face médiale et une face postérieure. Un sommet au pôle supérieur effilé, une base au pôle inférieur renflé. L'isme thyroïdien a la forme d'une lame aplatie présentant à décrire deux faces antérieures et postérieures, et deux bords inférieurs et supérieurs. Ce dernier présente un prolongement qui monte légèrement à gauche de l'allée médiane en avant du larynx, c'est le lobe pyramidal, pyramide de la louette. Pour l'aspect de la glande thyroïde, la glande thyroïde a une consistance molle, avec un aspect brune-rougeâtre, et elle est recouverte d'une capsule fibreuse. Concernant les dimensions, les lobes latéraux ont une hauteur de 6 cm, une largeur de 2,5 à 3 cm. L'isme, il a une hauteur de 1 à 2 cm, une largeur de 1 cm. Pour l'épaisseur de la glande thyroïde, il est d'environ 1,5 cm. La glande thyroïde, il pèse 25 à 30 g en moyenne. Pour les moyens de fixité, les moyens de fixité comprennent la gaine viscérale du cou, qui solidarise le corps thyroïdien aux autres viscères cervicaux. Aussi, le ligament midien de Gruber qui fixe la face postérieure de l'isme à la face antérieure de la trachée. Les ligaments latéraux internes de greber ils fixent les bords internes des lobes latéraux à la trachée. Et on a le tissu conjonctif qui entoure la glande thyroïde. Pour les rapports, les rapports profonds, on va commencer par les rapports de l'isme thyroïdien. L'isome thyroïdien, sa face antérieure recouverte par le muscle Terme Sa face postérieure répond au deuxième, troisième et quatrième cartilage trachio. Son bord supérieur répond à la pyramide de l'alouette qui est parfois unie à l'os par le muscle élévateur de la glande thyroïde. Son bord inférieur répond au plexus thyroïdien impair. Comme vous voyez à ce niveau-là. Pour les rapports profonds, les lobes latéraux, leur face postérieure, elle répond au paquet vasculonerveux du cou, comme vous voyez à ce niveau-là, qui comprennent la carotide primitive, la veine jugulaire interne, le nerf vague, les ganglions de la chaîne jugulo-carotidienne et les glandes parathyroïdes plus médialement. Toujours dans les rapports des lobes latéraux, leur face interne il répond à la face latérale de la trachée depuis 1er et 5e anneau, à, à la face latérale du cartilage crécoïde et à la partie inférieure du cartilage thyroïde. Aussi, elle répond au rameau externe du nerf laryngé supérieur et au nerf laryngé récurrent. La face antérolatérale des lobes latéraux, elle répond au muscle sternothyroïdien et au muscle sternoïvide et au ventre antérieur du muscle homoïvide. Comme vous voyez à ce niveau-là. Concernant les lobes latéraux, leur pôle inférieur, elle répond aux veines thyroïdiennes inférieures et aux 5 et 6e Leur pôle supérieur, elle répond aux branches de l'artère thyroïdienne supérieure, aux veines thyroïdiennes supérieures et aux nerfs laryngés externes. Il répond aussi à l'artère laryngée inférieure. Une branche de l'artère thyroïdienne supérieure. Pour les rapports superficiels, la paroi cervicale en regard du corps thyroïde est formée de la superficie à la profondeur par la peau, le fascia superficiel qui abrite le muscle platysma, on a le tissu cutané, la ponivrose cervicale superficielle. Et la ponévrose cervicale moyenne avec ses deux feuillets, le feuillet superficiel et le feuillet profond. On a aussi l'espace cellule avasculaire et la gaine viscérale périthyroïdienne. Maintenant, on va parler de la vascularisation et de l'énervation. La vascularisation artérielle du corps thyroïde est assurée par quatre pédicules les deux artères thyroïdiennes supérieures et les deux artères thyroïdiennes inférieures. Accessoirement et de façon inconstante, il s'ajoute parfois un cinquième pellicule qui est de trajet ascendant formé par l'artère thyroïdienne moyenne. L'artère thyroïdienne supérieure, il naît de l'artère carotide. Externe. Pour son trajet, il se porte en avant et en dedans, accompagné par le nerf laryngé supérieur. Il donne durant son trajet l'artère laryngé supérieur, puis le laryngé inférieur, et arrive au contact du pôle supérieur du corps thyroïde et se divise en trois branches. Une branche interne qui longe le bord supérieur de l'isme une branche postérieure qui suit la face postérieure du lobe latéral et va s'anastomoser avec une branche ascendante de la thyroïdienne inférieure et une branche externe qui se ramifie à la face superficielle du corps thyroïde. Pour l'artère thyroïdienne inférieure, l'artère thyroïdienne inférieure naît dans le creux claviculaire de l'artère sous-clavière. Elle monte d'abord verticalement dans la région susclaviculaire en dehors de l'artère vertébrale. Elle passe entre l'artère vertébrale en arrière et le paquet jugulo-carotidien en avant. et se divise en trois branches terminales. La branche inférieure, qui forme avec son homologue une arcade sous-ismique, la branche interne ou profonde qui se glisse entre la face interne du lobe et l'axe trachiosophagien, il va s'anastomoser avec l'artère laryngie supérieure et la branche postérieure qui monte sur la face dorsale du lobe thyroïdien, il va s'anastomoser avec la branche postérieure de la thyroïdienne supérieure. Pour l'artère thyroïdienne moyenne, qui est une artère inconstante. L'artère thyroïdienne moyenne naît dans le thorax de la crosse aortique ou l'une de ses branches principales. Elle monte verticalement en avant de la trachée et se divise en deux ou trois branches au bord inférieur de l'isthme. Maintenant on va parler de la vascularisation veineuse. Il faut noter que la disposition de la vascularisation veineuse n'est pas exactement calquée sur celle des artères. On a les veines thyroïdiennes supérieures, à leur origine, et le coiffent le pôle supérieur du corps thyroïde. Ils suivent d'abord l'artère homologue et se jettent dans le tronc veineux thyrolingo-facial, qui est une affiliation de la veine jugulaire interne. Les veines thyroïdiennes moyennes. Il émerge au niveau du pôle inférieur et descend en et en d'or pour se jeter dans la veine jugulaire interne. Les veines terribiennes inférieures, ils naissent d'un putus veineux ismique descend verticalement à la face antérieure de la trachée et vont se jeter dans le tronc veineux paracrucifalique gauche. Concernant Concernant le drainage lymphatique, les lymphatiques se répartissent en deux collecteurs. Les collecteurs médiens et les collecteurs latéraux. Les collecteurs médiens ils seront en haut aux ganglions pré -laryngie, soit en bas vers les ganglions pré-trachiaux. Les collecteurs latéraux ils se subdivisent en trois pudicules qui se rendent au ganglion de la chaîne jugulaire et au ganglion situé au niveau de la bifurcation carotidienne. Concernant l'énervation, les nerfs se regroupent en deux pédicules, pédicules supérieur et inférieur. Le pédicule supérieur élabore le côté supérieur de la grande thyroïde en cheminant en arrière de l'artère thyroïdienne supérieure. Il provient du ganglion cervical supérieur, du nerf laryngé supérieur et du nerf laryngé externe. Le pedicule inférieur, il chemine en avant de l'artère thyroïdienne inférieure qui le rejoint au niveau de sa terminaison et provient du ganglion cervical moyen. Maintenant, on va faire quelques applications cliniques. On va parler du goitre et du nodule. Le goitre est défini par une augmentation diffuse du volume de la glande thyroïde, tandis que le nodule est une augmentation localisée du volume de la glande. La palpation de la glande est effectuée en se plaçant derrière le patient. Il est indispensable de demander au patient de du afin de palper son ascension. L'ascension de la glande thyroïde est expliquée par la fixation de cette dernière à la trachée par le biais des ligaments de Groebert. Le goitre peut se prolonger dans le thorax lorsque son volume est important. La proximité de la trachée cervicale explique les possibilités de compression trachéale engendrant une dyspnée progressive. C'est le cas du goitre plongeon. Les nodules thyroïdiens peuvent être bénins ou malins. La proximité des nerfs laryngés inférieurs de la glande thyroïde explique l'envahissement possible de ces nerfs par des tumeurs malins de la glande. Une telle atteinte entraîne une paralysie récurrentielle dont le symptôme majeur est une dysphonie. Il faut noter que toute tumeur thyroïdienne associée à une dysphonie ou à une immobilité d'un pli vocal doit faire craindre une tumeur malin. Ce point impose d'examiner la mobilité du larynx par un examen laryngoscopique indirect devant toute tumeur de la glande thyroïde. De même, les tumeurs malins peuvent envahir la trachée cervicale, voire l'osophage cervical. La glande thyroïde est le gendarme de la régulation corporelle. Elle régule de nombreux systèmes hormonaux et elle peut être le siège de nombreuses affections pathologiques. Elle peut être explorée cliniquement par la palpation. Il faut noter que l'abord chirurgicale de la glande thyroïde est un acte délicat car expose au risque de lésion des nerfs récurrents et à l'hypoparathyroïdie définitive.